L'obligation de porter le masque au Québec date du 18 juillet 2020. Cette vidéo a été tournée le 11 juillet de la même année. On prend le camion, on descend euh, au métro de Laval et on s'en va direction Montréal. On n'est pas allé à Montréal depuis le début de la pandémie. C'est La première fois qu'on va y aller, on va voir comment ça se passe dans les transports en commun. Est-ce que tout le monde met leur masque? Hum, hum, on va aller voir ça. Et dans les corridors de sécurité, est-ce que les personnes en fauteuil roulant peuvent bien circuler. Important de mettre la vignette. Le gris est à toi et le bleu est à moi. Ok va, je suis prête. Ça sert à rien de sourire, on ne nous voit pas sourire. de oh. C'est vrai que c'est vieux. Ça, ça va servir, ça aujourd'hui. Hein. Le métro au Palais des Congrès, cest toujours juste à côté, là? Il y a des gens qui viennent se prendre quelques marches. Mais ces quelques marches-là, moi, je ne peux pas les prendre. Alors, il faut que je sorte et que je rentre. C'est un détour! OK, il faut passer par ici, il y a des flèches. Alors, le métro est vide. Birukam est vide. Le Palais des Congrès est vide. Donc, ça a l'air que les gens, euh, ils sont où? Donc là, on va rentrer dans l'intimité de Marie-Claude, donc c'est ici que je coupe, à ah, tout à l'heure. Il est possédé. Il est possédé. Nous sommes dans le quartier chinois. Tu à Montréal, il y a pas mal plus de monde que ça. Là, c'est très, très, très, très, très tranquille. Ben, les gens font des masques. Relancez votre sourire. Nos attraits sont ouverts. On va aller voir ça. Youhou! C'est vide. Ça fait mort. Il y a quelque chose euh, quelque chose n'est pas naturel, là. On va aller voir dans les d'eau. Passez ici. Les mouillettes! Okay oh. Oh. Oh, oh! Oh, Bon, détour rue Sainte-Catherine. On ne peut pas passer par là. Bon, La rue était bouchée à cause des travaux. Je sais pas si vous les entendez, mais il y a beaucoup de bruit passe par une petite rue sur le côté, mais ça tombe bien. La personne. Là, comme ça fait 4 heures qu'on a nos masques, on va changer de masque. Ça, c'est le mien. Ça, c'est l'Arnaud. Mais Arnaud. Euh... C'est ça que je vais prendre, moi. Tu te fous de moi Tu <rire> peux mettre le côté blanc. Ah, bah, ben, je vais mettre le côté blanc, oui. J'en ai pas d'or. Ah, oh, c'est bien. Et on pense à nous. C'est assez calme. Il bon, y a les travaux sur le côté. C'est sûr, ça complique beaucoup. Mais On va rentrer dans un commerce tout à l'heure, on va voir. Voilà. Oh, il y a une rampe. Youhou, il y a une rampe. Une rampe, même a une autre rampe. Je pense oh, c'est bien. Oh, on peut tourner à gauche, je pense. Oh. oh. Non, ça a l'air que c'est ici, Marie. Faut qu'on passe par l'intérieur. Ici, si, il a pas mal de amandes. C'est des restaurants et d'habitude ici on peut quand même dire ouais. qu'il y a au moins 10 fois plus de tables. C'est vide de chez vide. C'est assez impressionnant. On suit les flèches Là vous pouvez voir Marie triper sur les styles. Son petit Disneyland à elle. Et elle suit même pas les flèches. Ça pas moi hein? C'est vrai Ben oui ah, ici, il y a pas mal de monde. Et Marie, est-ce que tu es fatiguée oh, oh non, là, je suis tannée, là, on fond dans ma couche. Là, je vous rappelle que c'est l'heure de pointe. Hein. Nous sommes de retour au métro quartier. Euh, c'est une journée qui a été fatigante et longue. On voit que les gens respectent les règles de sécurité sanitaire. Au niveau de l'accessibilité, euh, c'est saut. So -so. Quand il y a des réparations dans, dans la rue, c'est bien fait. Mais <rire> les bouteilles de purel, arrêtez de les mettre si haut. Les règles pour les bouteilles de purel, ils sont ici. S'il vous plaît, suivez-les. Parce que nous, sinon, si on est tout seul, on ne peut pas se laver les mains. Donc ça, c'est important. Et puis, euh, ben, dans les métros, il euh, n'y a presque pas de monde. Dans, dans les rues non plus, ça circule bien. Donc c'est agréable. Et puis, ben, c'est sécuritaire. C'est tout pour notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, si vous aimez ça, ben, mettez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous, partagez-la surtout, commentez. J'espère que vous allez rester avec nous. Et d'ici là, ben, nous, on vous dit... Mmh. A bientôt, ciao